Si c'est aimé, madame, et de jour et de nuit, Rêver, songer, penser le moyen de vous plaire, Oublier toute chose et ne vouloir rien faire, Qu'adorer et servir à la beauté qui me nuit. Si c'est aimé de suivre un bonheur qui me fuit, De me perdre moi-même et d'être solitaire, Souffrir beaucoup de mal, beaucoup craindre et me taire, Pleurer et crier Merci et m'en et conduit. Si c'est aimé de vivre en vous plus qu'en moi-même, Caché d'un front joyeux de langueur extrême, Sentir au fond de l'âme un combat inégal, chaud, froid, comme la fièvre amoureuse me traite, honteux parlant à vous de confesser mon mal, si cela s'est aimé, furieux je vous aime, je vous aime et c'est bien que mon mal est fatal. Le cœur le dit cassé, mais la langue est nuée.